C'est en ces mots. Il dit, moi, le fut. Il dit, j'étais, j'étais conçu depuis le vent de ta maison. Il parle présent. Et quand celui-là m'a dit, Moïse dit à Dieu, Dieu dit à Moïse. dit. Ok, nous sommes de retour. La DDR à Figayo. Ils étaient là hier, en train de débiter les mensonges comme d'habitude. Maintenant, nous nous faisons l'œuvre comme nous faisons l'œuvre de la déconstruction, de la déislamisation. Et là, c'est notre numéro pour tout celui qui veut entrer en contact avec nous. Vous pouvez m'appeler tout de suite en direct. Je suis en direct maintenant. Ceux qui vont rater mon émission, ils peuvent m'appeler même euh, après l'émission pour qu'on puisse organiser des débats et des exposés. Nous allons démontrer que ces gens sont des comédiens, sont des menteurs et tout ce qu'ils disent, c'est du mensonge. OK. Nous allons. Commencer par. Nous allons. Uh, uh, nous, nous allons uh, oui, j'essaie le son. Je vais commencer par le premier élément pour montrer les mensonges de ces garçons ici. Suivez par exemple ça, cet élément ici. Suivez. Le document là, ici, des paroles authentiques de l'éternel Dieu, c'est vrai. Mais est-ce que toute la Bible vient de Dieu? Non. Les preuves sont où? Dans la Bible elle-même. Les preuves sont que le Coran vient de l'Éternel Dieu lui-même dans sa totalité, dans le Coran lui-même. La première chose que je veux faire comprendre aux gens, nous avons près de 14 Bibles sur la table ici. Les unes sont différentes des autres. Les preuves sont là. Jérusalem a plus de livres que lui second. Lui il a plus de livres et celle, le, la Bible top a plus de livres que lui second. Il y a la Bible africaine, il y a la Bible arabe. Il y a la Bible malienne, il y a la Bible semeur, qui est composée de 28 livres, du Nouveau Testament et du psaume. Le Nouveau Testament fait 27, plus le psaume, ça fait 28 livres. Le problème qui est là, c'est que, moi je le dis, au fond, le pasteur est là, il peut me contredire. Ok, on va commencer par faire un toilettage technique de ce qu'il dit. Il y a plusieurs Bibles, la Bible de 27 livres, de 28 livres, de 66 livres, de 73, c'est du mensonge. C'est du mensonge, tout ce qu'il raconte. La Bible que nous utilisons n'a que 66 livres dans le monde entier. Je vais répéter. La Bible que nous utilisons n'a que 66 livres dans le monde entier. Toutes les églises utilisent 66 livres. Ce nombre de 66 qui ont été écrits par des scribes, des, par, par des prophètes, des apôtres, les disciples, tout le monde. Dieu les avait inspirés pour écrire. Le total, ça fait 66. Ah. Et lorsque nous parlons de la Bible, nous c'est Jésus le même qui nous a dit, qui nous a déterminé ce qu'on doit lire. Jésus. Maintenant, si tu me parles de la Bible éthiopienne, la Bible malienne, la Bible sénégalaise, la Bible de ton village, la Bible grecque, la Bible si c'est japonais. <rire> Mais écoutez, ce ça, ça sont les titres que toi tu donnes. La, la Bible telle, la Bible telle. Il y a même des Bibles, hein, quelqu'un peut dire, ça c'est la Bible par exemple de, de Paris. La Bible, c'est comme quelqu'un qui écrit le Coran. Oui, on a plusieurs Corans. Là, là, là c'est le Coran de Roi Fahad. C'est celui qui appelle ça le Coran du roi Fahad. Il y a plusieurs Corans. Il y a la, le Coran de y et la, le Coran de Rachad Khalifa. Là, ce sont des titres. Maintenant, maintenant, nous, nous parlons, lorsque nous parlons, nous parlons de ce que Jésus nous a donné. Jésus ne nous a pas laissé une Bible qu'on appelle la, la Bible du peuple, la Bible de ceci. Non, non, la, Jésus a dit ceci. Il faut lire ce que Jésus a dit. Hein? Ah. Puisque nous, nous perdons lorsque nous nous écartons de ce que Jésus a donné. On va rentrer à Jésus pour qu'il puisse nous montrer quel genre de livres nous devons lire. C'est Jésus qui nous a dit ça. Alléluia. Vous, on va voir ici. D'abord, on commence avec Jésus. <rire> Alléluia. Vous allez voir ce que Jésus dit. Jésus est en train de parler. Ça, c'est dans Matthieu, le livre de Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4, écoutez ce que Jésus dit. Il ne faut pas aller très loin. Jésus dit ceci, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des juifs. Si tu veux connaître comment lire, quel livre lire, il faut demander à les juifs, puisque le salut vient de chez eux. Le salut vient des juifs. Tous les livres du monde disent que le salut vient de Juifs. Même le Coran, ça confirme que le salut vient des Juifs. <rire> hein? Puisqu'on a dit que « En toi, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Or, Abraham, c'est lui-même le père. Si tu demandes à n'importe quel Juif, « Qui est votre père ?» C'est Abraham. Le père de tous les Juifs, c'est Abraham. Le salut, si tu veux connaître la Bible, il faut voir. Allez voir les Juifs. Et les Juifs, ils ont maintenant, ils vont nous montrer qu'est-ce qu'il faut lire. On va voir. Les, les Juifs nous ont donné un beau livre qu'on appelle le Tanakh. Le Tanakh. Le Tanakh est là. On appelle ça la Bible hébraïque ou bien le Tanakh. Voyez-vous? J'ai déjà agrandi ça pour que vous puissiez voir. Les Juifs, ils ont ça, le, le, le Tanakh, c'est toujours là. Jésus lisait les mêmes livres. le même livre. Le Tanakh est là. Le Tanakh est là. Il, y a, il faut télécharger ça sur Internet. On appelle ça Tanakh ou bien Bible, la Bible euh, hébraïque. La Bible hébraïque ou bien le Tanakh. C'est écrit là, Donc Jésus nous a dit « le salut vient des Juifs ». Il faut demander aux Juifs « votre Bible est comment ?» C'est écrit là, il ne faut pas me dire bah, « la Bible samaritaine, la Bible camerounaise, la, la Bible italienne, la, le salut ne vient pas de l'Italie, ça ne vient pas de la Samarie, ça ne vient pas ah, de, je ne sais pas, de Paris ». Ça vient des Juifs. Il faut demander le Juifs. Les Juifs nous ont donné ce livre ici. C'est le, le livre que Jésus lisait. Hein? La, donc, le Tanakh, c'est ce que le, le, les judaïstes lisaient. C'est tout le monde qui lisait ça. On va voir. On va nous demander la, le, le Tanakh. C'est ce que dit le mot Tanakh là-bas, le nom Tanakh. On, on, on, a, on a donné, c'est un acronyme. Le Tanakh est un acronyme composé des premières lettres hébraïques. Euh, qui Ça comprend la Torah. La Torah est là-dedans. La Torah est là-dedans. Et puis nous avons les Nevim, le livre des prophètes. Hein, tous les livres, surtout le livre des prophètes, ainsi de suite, dans la Bible. On a aussi les écrits, les Ketuvim, les autres livres-là, comme euh, le psaume, l'Ecclésiaste, tout ça. Hein? C'est ce que Jésus nous a donné. Ça n'a que 39 livres l'Ancien Testament et les apôtres aussi nous ont donné 27 livres le total c'est 66 livres dans le monde entier je dis très bien, je me base sur le, le principe que Jésus dit, le salut vient des juifs si tu me parles que tu as vu une Bible là par exemple, où il y avait le glossaire, il y avait le, un livre là des Maccabées, le livre de Tobie, le livre de ceci le livre de cela, tout ça et, et on t'a on très bien dit que ça, c'est la partie qu'on appelle les glossaires. C'est pour expliquer, comme les tarsirs hein? Pour expliquer les 66 livres. Les taubis, le le glossaire tous tout ce que vous voyez, les dictionnaires, tout, tous les livres que vous voyez, ce sont des, des, des livres qui sont là pour expliquer quoi? Expliquer le Tanakh. C'est ce que Jésus nous a laissé. Hein? C'est ça. Je, on... on, on on va vous montrer ça. Nous, nous sommes là en tant que pédagogues. Je vais agrandir ça davantage pour que nous puissions voir que les musulmans sont des comédiens. <rire> Alléluia. Le Tanakh est là. Bible hébraïque. C'est ce que nous, Jésus nous a laissé. Oh, le, le, le, le salut vient des juifs. Attendez, je vais vous montrer même les livres qui sont là, dans, dans ce livre ici. Vous voyez, hein? Donc, je vais vous montrer les livres qui sont là-dedans. On a des livres. Les livres du Tanakh, les livres qui sont là. Il y a d'abord la Torah. La Torah est composée de Bereshit, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, tout ça. Exode. cinq livres total. Comme vous voyez, la Torah. Là, c'est... Là, on commence... À... Maintenant, il y a les Nevin. Les Nevin sont là. Les prophètes. Hein? On commence avec Josué, Juge, Samuel, Roi. Le livre de Roi ici, il y a premier Roi et puis deuxième Roi. Samuel. Il y a premier Samuel et deuxième Samuel. Hein? Donc, au total, c'est 39 livres. Donc, il y a donc 39 livres au total. Hein? 39 livres. Dans le 39, Ici, Samuel s'est compté deux fois. Au voilà, total, c'est 39 livres. On a le livre d'Esaïe, Ézé, Ézé, Jérémie, Ézéchiel, Osé, Amos, euh, Joël, Abias, Jonas, voyez, Michel, Nahum, tout ça, tout ça, tout ça. Voyez-vous, tout ce livre-là. Tout ce livre-là. Ça se par Malachie. Donc, au total, ça fait. Au, au total, ça fait. On a aussi le teilim, tout ça, le psaume, le proverbe, tout ça. Là, vous voyez tout, tout ça. C'est ce qui fait que. On, on, a, on, a on a beaucoup de livres. Le total, tout ce livre qu'on vous donne ici, le, tout ce livre qu'on vous donne, ça fait partie de ce qu'on appelle le Tanakh. Bible hébraïque, ou bien le Tanakh. Le il faut télécharger ça. C'est 66 livres au total. Si on te donne n'importe quel livre, c'est bien expliqué là que ça c'est un livre de taureau canonique ou bien un livre apocryphe. Apocryphe. Moi je lis le livre apocryphe, j'ai ça. Le livre apocryphe, on appelle ça apocryphe, c'est un livre qui a été écrit à l'étranger ou bien dans un pays étranger, un livre lointain, tout ça, puisque la plupart étaient composés lorsque les juifs étaient esclaves dans d'autres pays comme euh, à Babylone, lorsqu'on les a portés euh, de, de, par les, les Grecs euh, en, par, dans d'autres pays. Maintenant, ils devraient maintenant écrire des explications. L'histoire de la Bible. Ils étaient en train d'expliquer quoi Les 66 livres. Ah. Si tu veux comprendre l'histoire, il faut lire aussi d'autres livres. Maccabée Tobie, Esther, tous ces livres-là, nous lisons. Ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle le Dan Anak. Ah, Ça ne fait pas Anak. Voyez-vous. Voyez-vous. Il faut comprendre la Bible. C'est ce que nous faisons. Il ne faut pas suivre les comédiens. Les comédiens, comme les gens qui sont en train de parler là, sont des comédiens. Ok, voyez-vous. Le contenu du texte masoretique. Qui est médiéval et similaire, et on dit ceci dans lequel le matériel est disé en 39 livres. La Bible contient 39 livres l'Ancien Testament, 39. C'est 39 au total. Hein? C'est 39. On a 39 livres. C'est ce qu'on appelle le, le Tanakh. Maintenant, on a interprété ça dans beaucoup de langues, dans, dans toutes les langues, dans beaucoup de langues. Ça vrai que 39 livres. Les autres livres que vous voyez, ça vient pour expliquer le Tanakh. Mais Jésus nous a laissé seulement la Bible hébraïque. C'est pour cela que Jésus nous a dit ceci. Le salut vient de qui? Le salut vient des Juifs. Si tu veux être sauvé, il faut suivre le livre des Juifs. <rire> Alléluia! Voyez-vous? On va voir aussi quel livre Jésus lisait lorsqu'il était là. Jésus a répondu à ça. Alléluia. Nous, nous, sommes, nous partons dans le, le Luc au chapitre. Là, nous sommes dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 24. Luc qui était disciple de Jésus. On va revenir là. Avec beaucoup de force, de frappe. Ok? Alléluia. On va voir ce que Jésus a dit. <rire> Puis, au verset 44, Jésus dit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi. Le Tanakh, hein? la loi de Moïse, et la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. Voyez-vous, comment est-ce que Jésus est, en train de décrire, de décrire, Jésus est en train de parler de la Bible hébraïque? Le Tanakh, voyez-vous, il parle de, de ce livre-ci, le Tanakh. Est-ce que vous voyez ce livre Le Tanakh, c'est là, c'est partout. Vous pouvez télécharger ça. Vous pouvez télécharger, il y a même des logiciels qui contiennent ça. La Bible hébraïque, nous avons ça. Jésus nous a recommandé. Il dit ceci, il dit ceci. C'est là ce que je vous disais. Ce qui est qu écrit de moi dans la loi, les prophètes et dans les psaumes, c'est comme ça qu'est disposée la Bible. Alléluia. Et ce n'est pas comme le Coran qui est un livre bête, un livre écrit par un humain. On va, on, on, c'est un livre humain, totalement humain. On va vous montrer. Nous ne parlons pas pour le plaisir de parler. <rire> Alléluia. On va voir le Coran. C'est écrit par qui Qui a, qui a, qui a même enlevé le verset du Coran hein? Nous, nous sommes là pour vous parler de la vérité. Personne ne peut nous opposer. J'ai demandé un débat, des débats, avec tous ces, tous ces musulmans pour qu'ils viennent débattre avec moi. Ils me fouillent. Ils ne veulent pas débattre. Surat 69, au verset 40, on parle du Coran que le Coran. Et la parole d'un noble messager. C'est un homme qui écrit, messager, messager c'est qui? Est -ce messager c'est Jibril ou bien c'est Muhammad. Le Coran ce sont des paroles de Muhammad. Ceci est la parole d'un honorable messager. Ceci est la parole, noble messager. C'est la parole d'un noble messager. Voyez-vous qu'effectivement c'est indéniablement le verbe d'un Vecteur du message honorable, blablabla, sur bla. bla, bla. Sur verset 40, de le Coran est typiquement humain, écrit par un humain, dans des termes bizarres. Voyez-vous, nous, nous avons la Bible, la Bible, donc la Bible est là. <rire> C'est Jésus qui nous a donné ça. On ne fait que lire. Alléluia! Ok, on continue. On continue avec la vidéo de ces gens ici. Vous allez voir comment ils se sont pourvoyés et ils peut-être dans des bêtises. Nous sommes là pour les frapper très fort. Suivez la vidéo. Le Coran porte le nom du Coran. Ce qui est logique, je m'appelle le Coran. Je veux qu'il me montre où la Bible porte le nom de la Bible. Ça, c'est le premier point d'abord. Je ne peux pas avoir ma carte d'identité, j'ai ma photo de Jésus, mais je n'ai pas mon nom. Je vais voir où. La Bible porte le nom de son, de son nom, c'est-à-dire que la Bible porte le nom de la Bible. Si elle n'y est pas, qui est le courage de dire non, la Bible ne porte pas son nom elle-même. Elle la Bible porte le nom de la Bible, ça c'est le premier point d'abord. Ok, nous sommes obligés de retourner toujours dans ces histoires ici, puisqu'ils répètent les mêmes bêtises chaque semaine. Alors on doit aider les gens. Ils demandent où est-ce qu'on a parlé de la Bible Dans la Bible, le mot Bible. Ça se trouve où? On va vous montrer. Nous sommes là. Hein? Il faut partager cette, cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Et puis partagez la vidéo ici pour que les gens soient sauvés, qu'ils puissent quitter les bêtises, les bêtises de l'islam. Ils demandent où est-ce que la Bible parle de la Bible. Le mot Bible, c'est écrit où? Ok, on part. Nous sommes dans l'évangile de Marc. Alléluia. Marc au chapitre 14, verset 26. Attendez, je vais agrandir ça. Alléluia! Marc au chapitre 14. Nous, nous sommes dans l'évangile de Marc au chapitre 14. <rire> hein? Marc 12, au 12, verset. Pardon. Nous sommes dans Mark, au chapitre 12, au verset 24 à 27. On va voir ce que Jésus dit. Jésus dit, vous êtes loin de la base. Vous, vous, voici pourquoi, premièrement, vous, vous ne savez pas ce que Dieu a dit. Vous ne savez pas comment Dieu travaille. Ça, c'est Jésus qui parle. Là, là, là c'est la Bible, comme on a écrit ici, la Bible en hébreu et puis le grec. Je vous lis directement ce que Jésus, la parole de Jésus. Et puis, je vais vous montrer ça. Ça, c'est en français. Je vais vous montrer ça maintenant en grec. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui dit. Il dit ceci. Une fois que les morts sont ressuscités, nous avons dépassé l'affaire du mariage. Lorsque Jésus disait, à la résurrection, les, les hommes seront comme des anges, ils n'auront pas besoin de se marier. C'est Jésus qui explique ce verset ici. Comme c'est le cas avec les anges, ils seront comme des anges. Maintenant, toutes nos extases et intimités sont avec Dieu. Et en ce qui concerne le mort, concernant le mort, qu'il soit ressuscité au nom « N'avez-vous jamais lu la Bible ?» Jésus dit, hein? « Ne lisez-vous jamais la Bible ?» Comment est-ce que Dieu, au ardent, a dit à Moïse, « Je suis je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Le Dieu vivant, euh, Dieu, le Dieu vivant. Donc, Dieu, Dieu, il est le Dieu vivant et il n'est pas un Dieu des morts. Vous êtes loin de la vérité, vous êtes loin, loin de la base. Jésus dit, ne lisez-vous jamais la Bible Jésus parle de la Bible, dont le mot « Bible » est écrit « Bible ». Là, c'est en français. Maintenant, pour, pour frapper davantage, je vais vous montrer ça même, même, en grec. En grec, je vais vous montrer ça. Marc au chapitre 12, verset 26. Jésus est en train de parler là-bas. Il parle et puis il mentionne aussi le mot « Bible ». Le mot « Bible » est là. Voyez-vous Jésus a prononcé le mot « Bible ». Alléluia! Bible, c'est écrit là. Là, c'est en grec. En grec. Marc au chapitre 12, au verset 26. Même le Coran parle de, de la Bible. Voyez-vous. Là, c'est la, la famille d'Imran, surat 3, au verset 3. Surat 3, verset 3. Il dit ceci. Il t'a envoyé. Le livre, le le Coran, en vérité, il confirme la Bible originale. Il a révélé la Torah et l'Évangile. C'est le Coran. Ça, c'est le Coran. On dit que le Coran est venu confirmer la Bible. En arabe, on appelle ça le kitab. Kitab, c'est ce que les Grecs appellent Bible. C'est ce qu'en français, on appelle Bible, comme c'est écrit là. Il dit que le, le Coran est venu confirmer la Bible surat 3 au verset 3 attendez je dois bien agrandir pour que les gens puissent bien, bien voir il t'a envoyé le livre en toute vérité, il contient la Bible originale il a révélé la Torah et l'évangile donc le, le Coran a venu confirmer quoi? l'équitable alléluia là c'est Jésus qui parle, Marc au chapitre 12 il parle de ce livre-ci l'équitable Bible, voyez-vous Marc 12. Donc, la Bible se trouve dans la Bible. Bon, je suis parti trop loin. Pourquoi ne pas partir même dans Matthieu? Le commencement de, de la Bible, le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 1, au verset 1. On va voir ce que l'Évangile dit. On dit ceci. Le mot « Bible » se trouve dans la Bible. Ça commence avec le mot « Bible. ». Voyez-vous? C'est la Bible ici. « Biblos ». Donc, la Bible commence, le Nouveau Testament les évangiles. L'évangile de Matthieu commence avec commence avec la Bible et puis ça se termine. Le livre de Jean, le dernier chapitre se termine avec le mot Bible. Jean au chapitre 21 au verset 25. Le, le dernier mot est là. C'est Biblia. Biblia. Voyez-vous. C'est Biblia. Et puis le Coran de Mahomet, de Muhammad, a confirmé que ça confirme la Bible, la Bible originale. Alléluia. <rire> Alléluia. On va continuer avec euh, la déconfiture de la DDR qui est en train d'être désislamisée. Moi, je les ai de, euh, demandé qu'ils puissent venir à débattre. Ça fait deux ans que je les attends. Ça fait deux ans. Hein? Et lorsque nous parlons de, du Tanakh, ce n'est pas un livre qu'on a seulement sur Internet. Hein? J'ai ça. J'ai ça dans mes mains. Le talent qui est là. C'est entre mes mains. J'ai ça. C'est un livre. Purement. Attendez. Je cherche un bon angle puisque la lumière. Voyez-vous? La lumière me fait défaut. J'ai mis le projecteur. C'est très fort. Des fois, ça, ça ne montre pas bien. Il me faut attendre, éteindre un ou deux projecteurs. Euh, Voyez-vous? Bon, le, le livre-là, euh, c'est en hébreu. Voyez-vous Il y a la partie hébraïque et la partie anglaise. C'est hein? le, le Tanakh. Nous, nous avons ça. C'est ce que Jésus lisait. Jésus lisait. Ce n'est pas comme le Coran. Le Coran, c'est un livre d un, d un, des humains. On va vous montrer ça. Alléluia. On va continuer avec la déconfiture. <rire> Alléluia. Non. Nous, les, gens de, les gens doivent être vraiment. Euh, doivent connaître Dieu. Ok. Suivez maintenant la déconfiture qui, qui continue. C'est pitoyable. Suivez. Voilà, tu peux te <rire> libérer. C'est un bon niveau. C'est un bon niveau. Il a fini. C'est monter un peu de à l'eau. Belle saveur. Félicité pour Maintenant, moi, il a été dit, maintenant, moi, en tant que ton petit frère, il a enseigné quelque chose que tu ne savais pas. Luc n'a jamais été disciple de Jésus. Je sais que ça fait mal. Tu dis que c'est les disciples de Jésus qui ont écrit et tu as cité Luc. Et tu as Luc. Ah, Luc ne connaît pas Jésus, il n'a jamais vu Jésus. Est-ce que vous suivez vous, vous ce, ce petit malfrat Il dit que Luc n'a jamais vu Jésus, il ne connaît pas Jésus, il n'est pas disciple de Jésus. Bon, ça me fait très mal puisque ce garçon Regardez d'abord son visage un peu hein? <rire> Ce garçon Ce ça me... ça qui me fait mal c'est que son père était un pasteur Bon, son père est pasteur Ça c'est quelle quel honte Il fait honte à sa famille Ça c'est la honte de la famille Mais Mais c'est juste un comédien dans l'islam. Puisqu'il n'a pas deux ans, il va quitter l'islam. Il va quitter l'islam. Avec le mensonge comme ça, il dit que Luc n'a jamais vu Jésus. Luc n'était pas disciple de Jésus. Hein? Est-ce que vous suivez? Je vais répéter ça. Maintenant, moi, il te dit maintenant, moi, en tant que ton petit frère, il a enseigné quelque chose que tu ne savais pas. Luc n'a jamais été disciple de Jésus. Euh, je sais il en fait mal, t t dit que c'est les disciples de Jésus qui ont écrit. Et, et puis tu as cité Luc. Oh, Luc ne connaît pas Jésus, il n'a jamais vu Jésus. <rire> Luc n'a jamais vu Jésus, il n'était même pas là. Il n'était même pas là Luc, Il n'était Luc là Il y a Christ, Il pas Il là. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit de composer un récit des événements, des événements qui se sont accomplis parmi nous. Il dit plusieurs ayant décidé de composer des récits qui se sont accomplis parmi nous. Oui, parmi nous, tu vas voir. Non, attends, c'est pas ça, c'est le français qui dit. Il dit les événements qui se sont passés parmi nous. Nous qui. La suite. Suivant, Suivant. ce uh -huh. qui, uh -huh. qui nous ont transmis, ceux qui aurait été des témoins oculaires. Suivant ce qui nous ont transmis, ce qui aurait été des témoins oculaires. C'est des témoins oculaires qui nous, nous ont nous transmis. transmis des choses qu'eux ont vécues. Oui. Tu as lui, mais il pas témoin oculaire. La suite. Des témoins oculaires. Uh -huh. Dans le commencement. Dans le commencement, -y. Ils sont devenus des ministres de la parole. Et c'est ces personnes-là, des témoins oculaires qui sont devenus des ministres de la parole. Sinon, lui n'est pas ministre de la parole. C'est ce que des témoins qui sont ministres de cette parole-là. Puisqu'il faut voir, il faut témoigner, il faut être témoin pour pouvoir tester de la chose. Vas-y. Il m'a aussi semblé bon. Il dit il m'a aussi semblé bon. De fait, quoi Après avoir après fait des recherches. Après avoir fait des recherches. Et non, après être témoin de la chose. Mmh. Après avoir fait des recherches. Oui. Exact. exact. Sur oui. toutes ces choses. Sur toutes ces choses qui depuis sont leurs origines. depuis les origines de les exposer de, de de par des écrits d'une manière suivie et puis d'ailleurs même la lettre à sa théophile c'est pas la parole de Dieu ok, je vais déconstruire ça ça c'est un petit comédien un petit euh, ignorant un, il est spirituellement idiot spirituellement, c'est un idiot il dit que je, Luc n'était pas disciple de Jésus. Il n'a jamais vu Jésus. Bla bla bla bla. Puisqu'il dit qu'il était témoin. Ok, on va partir. Il faut lire les Écritures. Il faut lire les Écritures. Il dit que Luc n'a jamais vu Jésus. Alléluia. Et il a pris cette Écriture ici. Dans Luc, au chapitre 1, on, on dit que Plusieurs erreurs et entre décomposés, entre, entre, de composer, entre plus de les éléments qui se sont passés parmi nous. Donc, lorsqu'il dit « Non, cela là où il était là. » Pas parmi eux, <rire> parmi nous. Et écoutez, souvent ceux que nous ont transmis, ceux qui étaient des témoins oculaires dès le commencement. Alléluia Dès le commencement. Au commencement, lui, lorsque Jésus a commencé, lorsqu'il est né, Luc n'était pas là. Il y avait des témoins oculaires comme Marie comme Joseph, il devrait maintenant expliquer à Luc qui était disciple lorsqu'il était venu. Elles sont devenus ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon de faire des recherches exactes sur toutes ces choses depuis l'origine. Luc n'était pas à l'origine. Lorsque Jésus naissait à Bethlehem, lorsqu'il y a ses parents partaient, ça et là, Luc, lui, n'était pas à l'origine. Mais il a vu Jésus. Il était disciple de Jésus. De te les exposer d'une manière suivie excellente, Théophile. et puis il continue afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus du temps d'Hérode roi des Judées mais Luc n'était pas là lorsque cette histoire s'est passée au temps d'Hérode, roi des Judées en l'an 4, lorsque Jésus naissait dans le calendrier qu'ils utilisaient auparavant, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie Luc parlait de lui, il n'était pas là, de la famille de tous deux étaient juste, tout ça, il n'avait pas d'enfants à cette époque-là. Lorsque Luc n'était pas là, le sacerdoce, l'ange du Seigneur a apparu à Zacharie, Luc n'était pas là. C'est pour cela qu'il y a des témoins oculaires comme les Zacharie, tous ces gens ici, euh, euh, Elisabeth, euh, c'était des témoins oculaires. Les euh, Voyez-vous, tous ces gens ici, Hérode, peut-être Luc n'était pas là, mais il était disciple de Jésus et il a vu Jésus. Il faut faire la part des choses. Maintenant, voyez vous voyez, cette histoire que Luc était en train de raconter, comment est-ce que l'ange était descendu, euh, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, tout ça. Lorsque Luc n'était pas là, il y avait des témoins que là, Luc s'est renseigné, mais il était bel et bien disciple. Luc était disciple de Jésus. En vertu de quoi? Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10. Après cela, le Seigneur désir, désignait encore 70 autres disciples hein? Jésus avait 12 apôtres et puis il avait 70 disciples les apôtres, avant de devenir apôtres ils étaient d'abord des disciples et puis ils sont devenus apôtres maintenant Jésus avait 70 autres disciples parmi lesquels était Luc hein? il faut vous renseigner, c'est pour cela que la Bible le Coran vous dit, si vous ne comprenez pas ces histoires allez chez les gens du livre ils vont vous enseigner Allez chez les gens du livre. Je suis un homme du livre. Nous ne sommes pas nombreux en Afrique. Il faut profiter. J'ai convoqué des débats. Ça fait deux ans. Il me fouille. Ça, c'est sur 10, 10, verset 94. On dit ceci. « Et toi, Mouhamad, si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre sur toi, vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révèle avant toi. Il faut venir nous interroger. C'est nous. Interroge nous. Interroge le Roy. Il faut nous interroger. Le Coran vous dit, si vous ne comprenez pas, allez interroger. On va vous montrer la vie de Luc. Luc est là. Ça, c'est Luc. Luc l'évangéliste, il est là. Hein? Ah? Alléluia. Là, c'est Luc l'évangéliste. On nous montre, il est né en quelle année? Il est né entre l'an 1, après Jésus, et 16 après Jésus. Entre ces années-là, il était né. Il est né où? À Antioche, en Syrie, en romain. Ce n'était pas un juif. C'était un disciple grec. Disciple de Jésus. Et il est mort en l'an 84 après Jésus. Donc, il était quoi? On l en français, on appelle ça contemporain de Jésus. Il a vécu avec Jésus, même endroit. Il est né. Il a vécu avec Jésus. Donc, Voyez-vous, le Coran vous dit que si vous ne comprenez pas les Écritures, allez interroger le, les gens du livre, ceux qui lisent le livre, venez. Luc était contemporain de Jésus. Ils ont vécu la même période, même époque. Il est né en l'an 1. Il est mort en l'an 84, après Jésus. On l'avait tué. Hein? On l'avait tué. Alléluia. OK, on va voir la liste des disciples de Jésus. Alléluia. Les disciples de Jésus. On les a appelés les 70. 70 disciples. On va voir la liste. On a donné la liste. Nous, nous, nous avons ce qu'on appelle le livre, comme les Tarsirs, comme vous avez les exégèses, les Tarsirs. On va vous donner. Luc était disciple de Jésus. Les disciples de. Jésus, il y avait comme Jacques, il y avait un qu'on appelle Jacques, le frère du Seigneur, il y avait Cléopas, il y avait, il y avait Mathias, il, Mathias, celui qui avait même remplacé Judas. C'était un disciple parmi les 70. Il était là, il était présent. Tadée, il y avait Ananias, il y avait Étienne, il y avait Philippe, il y avait Fokor, tout ça sont des Grecs qui étaient disciples de Jésus. Il y avait Nicanor. Il y avait Barnabé, il y avait Marc. Marc, c'était aussi un disciple de Jésus. C'est Marc. Voyez-vous Marc, l'évangéliste, c'était un disciple de Jésus. Il y avait Luc. <rire> Luc, l'évangéliste, il était au-delà. Disciple de Jésus. Voyez-vous la beauté hein? Admirez combien le Seigneur est bon. Si vous allez goûter, à ce que le Seigneur est bon Luc était disciple la liste continue. Il y a beaucoup de gens. 70. Voyez-vous, il y a même euh, d'autres listes. Là, c'était un témoignage qui, Un homme qui a donné les disciples, les exégèses. Une autre liste pour confirmer ça. Puis, il faut un témoignage de deux ou de trois personnes, il y avait Jacques, Simon, Cléopas, Jos, euh, Simon, tout ça, ce sont les disciples de Jésus. Il y avait Jean, surnommé Marc, un homme qu'on appelait Jean. Jean-Marc. Hein? Il était disciple de Jésus. C'est qu'on appelle Marc. Voyez-vous? Il faut pas vous moquer de Dieu. Dieu est très fort. Il faut pas faire ça. Il y avait Luc. Luc est là. On appelait Luc le médecin. C'était un médecin. Luc était disciple de Jésus. Si vous ne comprenez pas les Écritures, Allez chez les gens du livre. Il y a, vous voyez, hein, tout ça, tout ça, ce sont des, des références. Il y a beaucoup de références. Si vous ne comprenez pas les Écritures, allez voir les gens du livre. On vous a toujours dit ça. Hein? On vous a parlé de ce monsieur ici, Marc. Marc, il était, il était aussi disciple de Jésus. Marc, l'évangéliste, il est disciple de Jésus. Si vous ne comprenez pas les Écritures, Aller vers les gens du livre, comme Allah vous a conseillé. Allah azawajal. <rire> Alléluia. On va partir, à, on va retourner vite à la vidéo pour voir, puisque nous, nous, nous sommes là pour frapper très, très fort. On n'a pas le temps de, de laisser passer ces gens ici. Ce sont des comédiens. L'islam, c'est le mensonge. Alléluia. On va poursuivre la vidéo. Alléluia. On, on, on va ici. Vous allez entendre quelque chose ici. Euh, ouais, nous sommes là. Nous sommes là. Suivez. On ne doit pas ajouter, on ne doit pas l'étranger. Maintenant, pourquoi dans le bif ça a disparu? C'est parti où? Alors, il m'a dit où c'est parti. Lisez juste en bas. Oui. Lisez juste ici. 16, 15. On ne doit pas l'étranger. 16, là. Je ne dis pas, je ne dis pas, je pas, je ne ne dis pas, je Maintenant, comme lit, Marc 16, que tu as dans le la police ici aussi. Marc 16. c'est la parole de Dieu. Marc 16. Oui. À partir du verset 15. Oui. Coupé. À dit le verset n'existe pas. le pas en pas Le pas dans pas de il n'as pas dit que la parole de Dieu On ne doit pas ajouter, on ne doit pas l'étranger Maintenant, pourquoi de vivre ça à cette C'est parti où Maintenant, quand eh bon, ils te dire où c'est parti Lisez juste en bas Oui. Lisez juste ici, 16, 15 ah, ah, bon, ça. Bon, Ici, vous voyez ce qu'ils font Ça c'est que Bon, non, le Coran c'était en arabe Maintenant, après, j'aurai Étudié l'arabe, les langues sémitiques on a vu que c'est le livre le plus le plus bête du monde qui a été coupé, ajouté, on a tout fait. ce qu'il veut accuser sur la Bible. On va vous le démontrer. selon des manuscrits fiables, écoutez monsieur. Hein, écoutez, il dit que la Bible, on a coupé des versets, on a fait tout ça. On va voir que c'est dans le Coran que ça se trouve. Nous allons vous démontrer ça. Suivez ceux qui vont retrancher ou ajouter. allons y premier verset coupé de la Bible. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, 21, c'est coupé, ça n'existe pas. Il y a en au fait moins quatre livres ici, ça n'existe pas. Mais dans les autres, pays, ça y est. Pourquoi? Qui a coupé? Écoutez, c'est du mensonge. Tout ça, c'est du mensonge. C'est pour ça que je vous ai dit que Jésus a dit, le salut vient de qui? Ça vient des juifs. Hein? Toi, tu lis, d'après une Bible que quelqu'un a coupé. L'auteur a coupé et tout ça. Mais écoutez, la Bible, elle est là. La Bible est là. La Bible, elle, elle est là, là. Attendez, je vais vous montrer ça. Nous sommes là. Jésus a dit, le salut, le salut vient des Juifs. On va vous montrer qu'est-ce qui a été coupé. Hein? On va vous montrer que le Coran est coupé. Alléluia. Nous nous frappons la preuve par neuf. Ici, nous sommes dans la sourate neuf. <rire> Surat 9, là c'est le Coran de Rachat Khalifa. Et ça, maintenant il faut agrandir ça, grande échelle. Alléluia, voyez-vous, grande échelle. Non, non, il me faut même enlever mon image là pour que les gens puissent bien, très bien voir et apercevoir ça. C'est ce que nous faisons. Ici, le Coran, au chapitre 9, verset 126, 126 à 127. Hein? Dans les autres Corans, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Surate 9. La surate 9. Vous allez voir, ça se termine. La surate 9, il y a verset 126, 127. 128 et 129. Mais dans ce Coran ici, vous allez voir qu'ils ont coupé. Maintenant, tu vas reprocher celui qui a coupé. Tu vas reprocher qui On va voir. La Sourate, chapitre 9, ça se termine au verset 126 au verset 127. Et après là, il n'y a rien. On a coupé ça. Qui a coupé ça Maintenant, celui qui a coupé, il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a, il a, il a coupé ça. Il va nous expliquer. Je dois grandir ça. Alléluia. Il dit ceci. surat 9, verset 127, c'est la seule sourate qui n'est pas précédée de la Basse-Mala. Sourate 9, 1, surat 9, 127, la seule sourate qui n'est pas précédée de la basmala, il n'y a pas de bismillah et blablabla. Ce phénomène a intrigué les étudiants du Coran. Les gens du Coran se demandaient pourquoi la sourate est comme ça. Pendant 14 siècles, et de nombreuses théories ont été avancées pour l'expliquer. Nous réalisons maintenant que l'absence manifeste de la basmala sert à trois objectifs. Un, numéro un, elle représente une proclamation divine anticipée que les adorateurs d'idoles, les idolâtres étaient destinés à altérer le Coran. Ils ont changé le Coran, ils ont altéré le Coran en ajoutant deux faux versets. Les deux versets qu'ils ont ajoutés, la Sourate 928 et 929, ont été ajoutés au Coran. Voyez-vous ce sont des Coran qui ont été, des sourates qui ont été ajoutées. Par qui? Les adorateurs des idoles. Donc, ces deux sourates, ça n'était pas dans le Coran original. Sourate 9, 128, ces deux versets, ces deux ayats, n'étaient pas dans le verset, le Coran original. Ça a été ajouté par qui? Par les adorateurs des idoles. Mais là, si tu dis que la Bible, tel verset est coupé, tel verset est coupé, comme le monsieur était en train de dire, suivez. Et qui a donné le transfert de quelques versets Les versets coupés de la Bible, là, Comment tu sais c'est pas ça. il y a des versets qui sont coupés de la Bible. Ça va au moins 15 versets. Mais là, qui a coupé Et qui a donné le transfert de coupé Apocalypse 22:18, 18, Dieu dit, malheur à ceux qui vont retrancher ou ajouter. Allons-y, Premier verset coupé. Bon, ouais mais son verset-là est coupé. 120, sur 29 verset 120, là, là c'est le Coran. C'est le Coran ici. On a ajouté deux faux versets. Les deux versets qu'on a ajoutés, c'est sont les versets qui, d, ajoutés par les idolâtres. Et vous allez voir même comment est-ce que ça parle. On dit ceci, « Un messager de ton peuple est venu vers toi. Votre destruction et vos souffrances lui sont élevées. Lui soit extrêmement douloureuse. Il se soucie vraiment de vous et il est très compatissant et miséricordieux envers vous les croyants. Mais ça c'est le titre réservé à Allah. C'est Allah qui est très compatissant et miséricordieux. Hey. Alléluia. Ah non non non ça il me faut un petit enseignement que je puisse vous enseigner hein, enseigner les musulmans. Allons ici. Allons ici, surat, surat 1, surat 1 au verset 1, vous allez voir, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, miséricordieux, et ça c'est le tout puissant miséricordieux, le tout puissant miséricordieux, bla. bla, bla. Euh, euh, par le biais halal, la halal, la force bienveillante et l'empreinte bienveillance. Donc vous voyez ce titre ici hein? Maintenant, on arrive là-bas. Le titre ici est donné à Muhammad. Surat 9, surat 9 verset 128. Surat 9, au verset 128. Nous, nous sommes là pour enseigner. Ah! Ah! Ah! ah ça, c'est quelle surprise? Même dans ce Coran ici, surat 9, surat 9 s'arrête Attendez, ah, attendez. Surat 9, ça s'arrête à 127. C'est la fin. Est-ce que vous voyez? Je suis en train de tourner. 127, ça s'arrête. Il n'y a pas 128, il n'y a pas 129. Hein? Surat 127. Vous voyez ici, on a verset précédent. Verset précédent, c'est 126. Verset suivant, 127. Le Coran s'arrête là. Il n'y a pas de verset 128. Ça n'existe pas. Je veux vous montrer ça, mais ça n'existe pas... pas. Mais dans le Coran ici, le, le Coran ici, on dit que Mohamed, on dit un messager, il se soucie vraiment de vous et il est très compatissant, miséricordieux envers les croyants. Hein? On dit que Mohamed, il, il dit qu'un hein, messager de ton peuple est venu vers toi, votre destruction, votre souffrance lui sont extrêmement douloureuses il, le messager est ça la douleur est-ce qu'il est Allah 129 on dit Mohamed il se détourne de, de, de vous Dieu me dit Dieu me suffit il n'y a pas d'autre euh, j'ai en confiance à lui le profiteurs du grand trône on dit que ces versets ont été ajoutés qui a dit ça il est là elle représente une proclamation divine anticipée que les adorateurs d'idoles étaient destinés à altérer ils ont changé le Coran ils ont ajouté, ils ont traficoté le Coran en ajoutant deux faux versets. Ça, surat 9, 128 et 129, ce sont deux faux versets. Qui a dit tout ça? C'est le monsieur que j'aime beaucoup, qu'on appelait Rashad Khalifa. Rashad Khalifa. c'est Monsieur, je vais vous montrer. Monsieur, qu'on appelait Rachad Khalifa. Les musulmans l'avaient tué hein? lorsqu'il a commencé à révéler. Hein? Ça c'est Rachid Khalifa. C'était un médecin. Hein? Il était égyptien, mais comme on voulait le tuer, il avait fouillé. Il est parti à, il est parti au à... À... dans ce pays-là. Il Arizona. Il était aux États-Unis, Arizona. Mais les musulmans l'avaient poursuivi là. Ils l'ont tué. C'était un médecin, docteur. Il... 1935, on l'a tué en 1990 à Tucson aux États-Unis. C'était un biochimiste. Alléluia On l'avait tué. On l'avait assassiné par le musulman puisqu'il donnait des vérités, il disait que le Coran a été a corrompu tout ça, même Didat, Ahmed Didat. Il supportait ce monsieur ici. Mais après alors, Didat s'est tourné contre lui, puisque ce monsieur, il, il, il rejetait même les, les Shahada. La Shahada, comme on dit, là, il a blablabla, bla, Muhammad, Rasul, blablabla. Bla. Il dit, on ne peut pas ajouter dans la Shahada le nom de Muhammad et puis le nom de Allah. Ça, c'est comme si on associe les deux noms. Oh, Dieu ne fait pas de distinction pour les messagers. Pourquoi ne pas ajouter. Muhammad Rasoul Allah, Jésus Allah, Rasoul Allah, eh, Ezekiel Moussa eh, Job, pourquoi ne pas ajouter tous les musulmans tout... donc il dit que la Shahada là c'était une fausse Shahada, il fallait tout simplement dire la ilala bla, bla bla bla bla bla il ne faut pas ajouter le nom de Muhammad. alors les musulmans sont partis ils l'ont assassiné, il était assassiné, poignardé à l'intérieur d'une mosquée Alléluia! Il a été poignardé ce monsieur. Les musulmans ne blague pas. Il avait assassiné le 31 janvier, puisque le monsieur avait révélé que le verset du Coran était coupé, était ajouté. Donc, on ne se moque pas de Dieu. Nous, nous sommes là pour frapper. Frapper très fort. Et puis, on va vous montrer, alléluia, que non seulement ça, non seulement lui, même Aïcha, Aïcha, on va, on, va, on va entendre ce qu'Aïcha a dit. Hein? Aïcha, la femme de Muhammad. <rire> Suna Ibn Majah, 1944. Il a été rapporté qu'Aïcha, Aïcha a dit, le verset de lapider pide et un adulte dix fois a été révélé. C'était un verset du Coran. Ils ont enlevé ça. Et le papier était avec moi sous mon oreille. Quand le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par sa mort. Un moudon docile est entré, il est venu manger le mouton est venu, il a mangé le Coran hein? c'est en arabe là il dit ceci un animal domestique est entré et il a mangé le Coran Et, et eux disent qu'ils mémorisent le Coran mais comment est-ce qu'ils ont enlevé ils n'ont pas mémorisé le verset pour lapider, lapidation ça n'existe pas dans le Coran, le verset là ça n'existe pas c'était dans le Coran, ils ont, ils ont enlevé ça et il fallait allaiter les mamelles à un adulte dix fois. Lorsqu'un adulte vient de la maison, il faut qu'il puisse sucer, sucer, sucer les, les mamelles d'une fille. Il faut sucer les mamelles. Mouah, mouah, mouah. Tu suces les mamelles dix fois. C'est Mohamed qui avait dit ça. C'était un verset. Le verset, c'était dans le Coran. Mais le mouton, <rire> le mouton a mangé ça. <rire> ce n'est pas le mouton qui a mangé ça. Ce sont les musulmans qui ont mangé ce verset-là. Puisque les juifs... Hein, les juifs se moquaient des musulmans. Comment est-ce que vous dites qu'il faut sucer les mamelles d'une fille Si tu entres dans la maison, la fille-là ne t'appartient pas, la femme ne t'appartient il faut sucer, sucer les mamelles. Ça, c'est l'adis. Et là, suna Ibn Majah, numéro 19, 44. On va à l'autre surade. Alors, l'autre, euh, euh, euh, à Jami Jamia tirmidhi numéro 14, 32. Omar Ibn Arkathab a dit ceci. Ça, c'était le deuxième calife, hein, un compagnon de Muhammad. Il dit ceci, en vérité, Allah a envoyé Muhammad, blablabla, avec la vérité. Il lui a révélé, parmi les livres, parmi celui-ci, il a été, lui a été révélé, il y avait le verset de la lapidation. Maintenant, les musulmans, ils ont coupé. Ils ont coupé le verset. Hein? Qui a coupé? Qui a coupé ce verset? Parce que, voilà, parce que là, là euh, bon... On va essayer de parler quand même. Comme je disais tantôt, la Bible est là ou les Bibles sont là. Je vais vous donner quelques versets. Les versets coupés de la Bible, là, on me dit, c'est pas ça. -ce Il y a des versets qui sont coupés de la Bible. Ça va au moins 15 versets. Mais là, qui a coupé Et qui a donné l'autorisation de couper Qui a donné l'autorisation de couper Hein Le verset de la lapidation, qui a coupé ça Le messager d'Allah euh, D'Allah Lapida et nous lapidâmes, et après lui, Mohamed, il lapidait les gens, ils ont lapidé. Voilà, Omar dit j'ai craint que le temps ne passe sur les gens, de telle sorte que quelqu'un dise nous ne voyons pas la, lapid la lapidation, nous ne voyons pas la lapidation dans le livre d'Allah. C'était dans le livre d'Allah. Maintenant, où est-ce qu'ils ont, où c'est parti Ils s'égareront en laissant une obligation qu'Allah a révélée. Allah avait révélé la lapidation dans le Coran. Ils ont enlevé le verset là. Ou bien la chèvre avait mangé le, le verset. En fait, la lapidation et le châtiment de l'adultère, s'il était marié et que la preuve a été établie, à raison d'une grosse... Gros, blablabla. Bla. Donc, vous voyez, ils ont enlevé le verset là. Qui a coupé? Hein? Suivons notre comédien ici. Suivez le monsieur là. Hein? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Les versets coupés de la Bible là, comme tu c'est sais pas ça, il y a des versets qui sont coupés de la Bible, ça va au moins 15 versets. 15 versets coupés de la Bible. Mais moi je démontre ça, c'est Omar Ibn Khattab, hein, qui, te dit, qui dit que les versets là existaient dans le Coran. On a coupé ça. Lui a dit c là. hein. C'était un, il, le verset qui a été révélé. Hein? Il confirme même ça. C'est Mousnad Ahmad, numéro 2, 7, 6. Il a été rapporté, Ben Abbas a dit tout ça. Parmi ceux qui furent révélés se trouvait le verset de la lapidation. Nous l'avons récité et compris. Ils avaient récité ce verset-là. Non, non, non, ça il faut agrandir. Ça c'est Mousnad Ahmad. Il dit ceci on récitait le verset du, du, du Coran et ils avaient compris ça. Mais je crains qu'avec le temps, ce. Sur... Certaines personnes diront, nous ne dans pas dans, dans le Coran. Hein? Hein? Qui a enlevé ce verset ici? Hein? Alléluia! Qui a enlevé ce verset? Hein? Où les bibles sont là? Je vais vous donner quelques versets. Les versets coupés de la Bible, là, On me dit, c'est pas ça, il y a des versets qui sont coupés de la Bible. Ça va au moins 15 versets. La... Mais, mais là, ça c'est un, un comédien puisqu'il ne voit pas les versets qui sont coupés dans son corps. Hein. Il, il vient, vous voyez ici. Alléluia. Alléluia. Oh my, le temps, le temps. On va très, très vite, très vite, très vite. On termine avec ça. Suivez, suivez, suivez. On termine avec ça. Oh my, my. Oh, là, là. Est On est dans notre temps de parole. Voilà. On va lire 1 Samuel 13, verset 1. 1 Samuel 13 1. chapitre 13, verset 1. Et c'est la parole de Dieu. Saül. était âgé de point, point, point 1. Oui, oui. oui. oui. Et il point point point un sur Israël, Israël. le peuple en la Dieu a un ou bien Tu vois, on ne peut pas dire point en point point un en Dieu a bien vois, on peut pas dire point, point, point en Est-ce que vous suivez? Non, est-ce que vous avez vu son image Ça, il me faut que je puisse retourner. Il dit que la Bible dit, Saül, il y a trois points. Trois points de suspension. Point, point, point, un. Et puis, il demande si c'est Dieu qui a oublié ça. Suivez. Et ça, la parole de Dieu, Saül, était âgé de point, point, point, un. Oui, lorsqu'il devait roi. Oui, et il régna sur Israël, le peuple point point, point Allah, Dieu a un débat, ou bien l'a oublié. Tu vois, on ne peut pas dire point point point, ça dit la Bible va nous expliquer. Notre explicative, dis quoi? Il dit, notre explicative, tout ça, écoutez, nous, nous sommes dans les abysses. si tu dis notre explicative, qui a expliqué ça? Hein? La Bible n'a pas de notre explicative, la Bible s'explique d'elle-même. Hein? Tu te demandes de la Bible, on dit, le salut vient des juifs, comme on t'a dit. Il dit qui a. La Bible dit point point point point point. Salut, Salut était âgé de point point point un. Oui. Lorsqu'il de roi. Oui. Et il régna point point point un. Sur Israël. Israël. Le peuple point un. Dieu a enlevé ou bien l'a oublié. Tu vois? On ne peut pas dire point point point. Encore une fois, mes Il demande si Dieu a enlevé ou bien s'il a oublié. Ok. On va partir dans le Coran. Dans le Coran. Est-ce que c'est Allah qui a oublié ou bien, ou bien Allah était ivre? Surat 10, verset 72. Surat 10, verset 72. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai point demandé de salaire. Point, point, point. Mais là, Allah a oublié ou bien il a fait quoi ici? Allah était ivre. Hein? Ça, ça, ça, ça c'est Allah qui parle. Il a oublié ou quoi? Il n'a pas demandé de salaire? Point, point, point. OK, on continue. Sourate 10, verset 72. On continue. voyez ici. La Sourate 7. Sourate 7, verset 153. Sourate 7, verset 153. On dit ceci. Ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui ensuite se sont repentis. Et on crut, point, point, point. Elle a oublié ou bien elle a fait quoi Hein Il y a, point, point, point, un. Sur Israël. Le point, point, point, un. Là, Dieu a enlevé ou bien elle oublié Elle a enlevé ou bien elle a oublié Hein Ça, c'est quelle bêtise Ça, ce sont des bêtises. Hein Écoutez. Écoutez ce monsieur. Point, point, un. Oui. Lorsqu'il devait roi. Oui. Et il régna. Point, point, point, un. Sur Israël. Sur Israël. Le point, point, point, un Dieu a enlevé ou bien l'oublié. Maintenant, la même réponse, la même question s'est posée. Allah, lorsqu'il a mis le point, point, point, il a oublié ou bien il a fait quoi? Il était ivre. Qu'il se soit répandu et cru. Point, point, point. Elle a oublié, point, point, point, ton seigneur, après cela si est sûrement pardonne, bla bla blablabla. Pourquoi est-ce qu'elle a point, point, point ici? Même ici, allons ici. Surat 9, verset 40, bon, ça, ça, ça on avait lu, je sais pas. Surat 9, verset 40, il dit ceci. Si vous ne lui portez pas secours, point, point, point, point, point, point, point. Elle a oublié, elle a oublié ou quoi ici? Bande des maraudeurs. Alléluia. Nous sommes déjà à la fin. Nous, nous, nous avons la Bible. La Bible est là. Hein? On a même de, la version... Oh, oh, au début, j'étais en train de vous parler de la, de la Bible hein, hébraïque. Le, le Tanakh. Le Tanakh est là. Ça, c'est le, le Tanakh. Hein? Le Tanakh est là. Ça contient le Tanakh. Le Tanakh, Bereshit, le livre de Bereshit, là c'est là, là, en hébreu, nous avons dans toutes les langues, l'hébreu, le, le grec, tout ça, ça c'est le Tanakh, le Tanakh est là, voyez-vous? c'est La Bible, je vais vous parlais. vous pouvez télécharger toute la Bible est là, et même les livres du Tanakh sont là, au côté ici. On a généré les exodes, nombre de Théoronome, euh, le roi Samuel, chronique, euh, Esther, euh, Song, Song, c'est euh, le cantique des cantiques hein, en anglais. Euh, euh, Voyez-vous, Esaïe, tout ça, ce sont les livres du Tanakh. Ça se termine avec Malachi. Ah, Voyez-vous, ça se termine avec Malachi. C'est pour cela que Jésus a dit, Jésus a dit ceci, le salut vient de ces gens ici. Si tu veux être sauvé, et le salut vient des juifs. C'est Jésus qui a dit ça. Hein? Voyez-vous, nous sommes là. Donc, c'est la fin de notre vidéo. Tous ceux que, qui veulent débattre avec nous, vous êtes les bienvenus. Nous vous appelons à venir débattre avec nous. Euh, et suivez les conseils que nous vous donnons, nous vous enseignons. Ce monsieur, c'est un martyr. Il avait dit qu'on ne doit pas prononcer « shahada ». Shahada, ça n'existe pas dans le Coran. bla blablabla, Muhammad, Rasul, blabla, Ça n'existe pas. Le monsieur ici, Rachad Khalifa, avait dit que non, il faut pas faire ça. Ça, c'est associer le nom d'Allah à un messager. Or, on ne doit pas faire la différence. On ne peut pas faire la distinction entre les messagers. Ça n'existe pas. Et le monsieur avait été tué. Hein? Rachad Khalifa, qui nous a donné le Coran de Rachad Khalifa. Alléluia. Celui qui veut débattre avec nous, nous sommes prêts. Là, c'est notre numéro. Et la frappe continue. Et shalom au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour les gens qui me disent que pourquoi est-ce que je ne débat pas avec eux, pourquoi est-ce que je ne les appelle pas au téléphone, tout ça. Écoutez, mes frères, je les ai appelés plusieurs fois pour qu'ils puissent venir débattre, débattre avec moi. Ça fait maintenant presque deux ans, plus de deux ans, bientôt trois ans, euh, qu'ils ne veulent pas débattre avec moi. Ils me fuient, ils me vident tout ça, ils ne veulent pas tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Alléluia Que Dieu vous bénisse, euh, shalom à vous tous et à la prochaine. Puisque l'islam, c'est la, ça vient du diable. <rire> shalom, que Dieu vous bénisse.